Yo salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur la map Wanted Call of Duty Black Ops 3 J'avais précisé dans d'autres vidéos que euh, pas mal de maps custom en fait vous avez des, un secret qui donne des atouts où Vous pouvez débloquer certaines armes euh, Sur cette map le secret provoque une fin de game Donc je vais pas aller jusqu'au secret par contre je vais vous faire voir vraiment comment avoir plusieurs armes euh, comment avoir l'annihilateur, comment avoir la wanker, comment avoir le souffleur, comment faire euh, le magma D'ailleurs euh, c'est le premier euh, qu'on va voir ensemble, on va voir comment faire euh, le magma gat. Donc déjà dans un tout premier temps, ce que vous devez faire pour le magma c'est trouver la blundergate dans la boîte Ensuite vous allez devoir activer des chaudières Ces chaudières euh, sont un petit peu partout dans la carte, je vous ai mis tous les emplacements euh, dans la vidéo Je ne vous ai pas précisé les salles, je ne vais pas vous préciser les salles parce que... Euh, les atouts en fait changent je connais pas forcément le nom de chaque pièce mais dans la vidéo vous, allez, vous avez euh, toutes les chaudières en question et une fois que vous avez activé en fait euh, toutes les chaudières vous allez devoir retourner en première salle euh, activer la dernière des chaudières et cette dernière chaudière vous allumera un feu une fois que vous aurez ce feu vous pourrez poser la blunder dans le feu donc là voilà on y est maintenant vous allez poser la blunder dans le feu et vous aurez plus qu'à attendre en fait une sonnerie autentis et vous pouvez récupérer euh, euh, la magma Du coup on va directement enchaîner sur la wonder, donc d'ailleurs je remercie Dexter euh, car euh, il m'a précisé qu'il fallait faire le code 935 pour avoir euh, débloqué une wonder Je précise aussi que si vous voulez faire un run c'est mieux que vous fassiez d'ailleurs d'abord la wonder parce que si vous ouvrez la salle de Pack-a-Punch, si vous faites le code pour ouvrir, vous allez avoir le docteur qui spawn et le code, les codes pourront plus euh, se faire. Donc pour ouvrir le générateur de code, c'est assez simple, vous devez trouver euh, déjà les crânes qui, qui sont un peu partout dans la map. Hein. Pareil, je vous ai mis tous les emplacements dans la vidéo. A savoir que euh, dans chaque partie, vous avez que deux crânes à trouver. Là il y a 6 emplacements dans la vidéo mais vous en avez que 2 que vous envoyez en solo, en duo, en trio euh, En quatuor hein, Je crois que ça se dit comme ça Une fois que vous avez ces, ces, ces deux crânes euh, Vous allez euh, au cimetière Vous posez les crânes Et vous allez avoir euh, des fantômes qui s'envolent Et ils vont vous donner une clé Cette clé va vous permettre d'ouvrir le générateur de code Donc comme vous avez vu euh, J'ai eu la wonder en faisant le code 935 Mais si On fait... Euh, le code pour ouvrir le pack à punch du coup la trappe, le générateur de code va se refermer donc vous pourrez plus avoir la wonder mais par contre vous pouvez euh, faire euh, le code à trois chiffres le vrai pour ouvrir la salle de pack à punch et faire spawn euh, le, le docteur donc d'ailleurs c'est comme ça qu'on a le souffleur donc ces trois chiffres, ces trois chiffres en couleur, euh, vous les trouvez euh, pareil dans la map, hein, vous regardez la vidéo et ils sont toujours au même endroit par contre bon les chiffres et les couleurs changent hein. Mais euh, une fois que vous avez ces, ces, ces trois chiffres en couleur, vous les mettez euh, dans le générateur de code Et là vous allez avoir euh, la pièce de pack à punch qui va s'ouvrir avec euh, le docteur de 5 Ce docteur de 5, à savoir qu'il faut que vous le tuiez En fait si vous le laissez partir, euh, si vous n'arrivez pas à le tuer, il va partir avec un souffleur Donc du coup ce qu'il faut faire c'est être équipé, avoir de bonnes armes pour pouvoir le tuer donc euh, moi je l'ai tué avec une épée, vous allez voir, hein. Donc une fois que vous allez le buter, euh, il va vous donner le souffleur. Donc dans cette partie j'avais trois armes spéciales, j'avais souffleur, wonder et annihilateur. D'ailleurs on va voir euh, tout de suite euh, comment faire euh, l'annihilateur. Je remercie encore une fois Dexter car c'est encore lui qui m'a dit comment on fait. Donc à savoir que là il me faut une arme améliorée, vous devez tirer sur la cloche de l'église. Et là en fait vous avez une espèce de petite quête, une quête où vous devez tirer sur euh, des horloges. Donc des horloges qui sont un peu dans toutes les maisons. Même histoire, pareil que la magmagat, pareil pour les crânes, euh, c'est un peu dans toutes les maisons, donc regardez la vidéo. Euh, une fois que vous avez activé euh, toutes ces cloches, vous allez avoir du coup euh, l'arme, euh, l'annulateur euh, qui spawnera euh, en première salle, ainsi qu'une pièce qui était euh, jusqu'à présent euh, fermée, euh, une pièce où se trouve euh, la, cerise la cerise électrique. Electric Cherry, où vous pouvez acheter une boisson du coup. Alors, donc là, vous allez voir, je vais la prendre et euh, récupérer du coup euh, l'annulateur. Donc euh, ça sera tout euh, pour euh, dans cette vidéo. Il n'y a pas forcément d'autres armes à avoir, si ce n'est euh, l'acide gat. Euh, l'acide gat, j'ai pas fait voir où sont les pièces, j'ai pas fait voir où sont les pièces euh, du bouclier, j'ai pas fait voir comment on allume le courant. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Euh, du coup j'espère juste que ça aura aidé euh, pas mal de personnes qui veulent l'envoyer cette carte. Comment, euh, certaines personnes qui se demandent peut-être comment ils ont eu une wonder, euh, comment ils ont un souffleur, euh, comment on débloque ce pistolet qui est en première salle. Du coup voilà, j'espère que ça aura aidé euh, la plupart des personnes et, et déjà moi ça m'a aidé. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un, une nouvelle vidéo hein, et à bientôt. Ciao tout le monde.